C'est bon ah, C'est bien ça. On sait que ça reste pas. Bon, attends bouge pas Et Oui voilà, allez. C'est rigolo, ça on vous a dit qu'il y a des gars. Et ben, Ouais. On va mettre les mains aussi. On <rire> va mettre des gants. Première ligne. Le champagne de sa bouche, elle disait que la liberté de parole assassine l'acte. Une frange brune surlignait son regard bleu, pas de pitié et des balles. Ruban, corps rubens, à à l'heure vers ses intimités, amoureux s'est crevé. Le bâton bâtit des empires de trous, bosse, creux, blessure, fissure, la vérité sort de la bouche des goûts. Quand la rue tremblera quand, comme un stade terminal Quand les grenades, flinguent molottant, Quand la soif se prendra, quand les eaux crèveront la chaîne Son visage roule sur chaque visage Métissé l'homme avec sa bouche, la police assassine Des tirs violents venant tout un en face En western urbain ruban de soir Il raconte qu'il traînait avec des types bizarres, qu'il était plutôt poli, Ils disent qu'il était discret, qu'il avait l'air de Monsieur monde. Il faut s'armer, il ne faut plus s'aimer mais s'aigner, soigner le mal, par le mal. J'encule le cercueil, il vise juste, justice par balle, par belle. Elle disait du ciel avec son corps, aujourd'hui, lui. Dans sa bouche, l'odeur de ses cheveux cuites, cuisses de lait et petite laine, la laine bleue de l'amour, châle blanc autour du cou, elle appelait une chienne, une chienne. Je viserai juste à ton étoile, étendard blanc, la torche du le tir, nettoyer les trottoirs, buvard sa langue à sa mangue à sa route. Un parfum de viande et de neuf, des bouts de cervelle à la place du sourire, ses lèvres soufflées le chaud et le jaune. Demain vivre encore à la nuit la nuit, vivre encore étranglé par son absence. Demain encore vivre en tuant les torquilles. Demain mâcher et mâcher du verre encore du plomb dans les têtes. Demain. Avec moi le déluge, des traces de sang noir, ils visent target comme les putes. Ouh. Silence, acte 2, je vais te casser la bouche. Et un lit de verre filé, au dernier étage d'un de immeuble en construction, j'écris du sang. Ou, le cœur aspire au revolver. Nous ne vieillirons pas ensemble, la loi sang, vie, loterie, escar. Fait du sang la loi, elle ne peignait que lui, foudre, eau, libère-moi. <coughs> <coughs> Au rasoir la gorge rêve, ravin le souffle, moignon caresse, une seule certitude, être seul. Elle ne portait ni masque ni cagoule, la furie beauté, la batte furieuse récite. Des litres de sang. Ou, Son Altesse poche de sang, page de cendre, j'écris au couteau, des pâtés de foie, le crépuscule avance. Ou, Un talisman de poils les tient en respect, et ils songent la page crache, de la douleur à la chaîne, nous tout couperons les têtes et les queues. Mmh. Cramez même la cendre. Le ciel est clos. Elle partie, la partie est finie. Vu qu'une partition vanne de rifles, rafle de flics et rafale de balles. Mmh. Bouchebox, écrits des cocards et des fractures du myocarde. Le commando monte les marches en silence. Tragédie en Inde. Mmh. La facture, la fracture, le fracas, le tic-tac de la bombe crac. L'unique sérum de sa voix éteinte, il changera le vent en sang. Une machine à lave, ses intimités se lèvent et le bleu du ciel. Quand siffle les balles, il ajuste le col du condamné, une clope, une dernière volonté, détruire dit-il. Ou bleu chien entre cuisses, la racaille, les requins des ministères, écorché vif, le vif, petit trou de viande, à la niche collabo, comme traverser le petit à la nage. Ou bouche en manque de l'homme au crépuscule, du crépuscule A, B les bouches habitent pas trop, c'est au front qu'il faut viser, dérouler le tapis noir. La magie de sa peau, à leur tour, à leur trou, mille instruments à sang, des rats et des hommes, l'autopsie d'un crépuscule. Leur langue, mmh. Creuser leur langue ou creuser leur langue ou creuser leur tombe avec ma langue. Une vie de clous, un mouvement de foule. Le costard se vide. Il regarde le canon et compte jusqu'à trois. Ah. J'aime bien aussi le love, le la Je crois j'aime bien moi les chansons comme ça. Ouais, ça